Bonjour, je m'appelle Ibane Barberu, je suis élu délégué du personnel Lab à la communauté d'agglomération Pays-Basque depuis, depuis 2017. À l'heure actuelle, nous rentrons en campagne pour les élections professionnelles qui seront le 6 décembre. Nous avons quatre organisations syndicales qui se présentent, dont LAB fait partie de ceux qui ont déjà été élus, donc il y avait déjà la CFDT, la CGT, euh, et donc LAB. Et cette année, nous avons une quatrième organisation syndicale euh, qui s'appelle Force Ouvrière, qui rentre dans le, dans le paysage. Euh, donc la campagne commence là, on va dire, à partir d'aujourd'hui. Euh, nous avons prévu d'aller faire des, des cafés syndicaux, si on va appeler ça comme ça, plutôt que de faire des réunions d'information dans les dans les différents pôles de la communauté d'agglomération euh, sur tout le territoire. Quoi. Il y a quand même plus d'une dizaine de pôles sur tout le territoire. Et donc, on compte euh, aller voir chaque pôle et proposer un café ou un thé ou quelques tapas comme ça aux agents pour éviter de faire des réunions d'information basiques où quasiment personne ne vient et plutôt leur proposer un petit moment de convivialité. Voilà, devant un café, une petite vidéo, deux, trois trucs à grignoter. Et euh, voilà, en espérant avoir des élus euh, cette année pour, euh, pour 4 ans. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, Izzak, au château Izzak, de la cité de